Bonjour les amis, voyez le beau temps qu'on a ici sur la plage de Teresitas à Santa Cruz de Tenerife. Il faut en profiter donc euh, si vous avez une famille euh, comment concilier le trading et euh, la vie de famille et eh bien euh, c'est très simple, ne consacrez pas tout votre temps à faire du trading, vous pouvez très bien euh, consacrer deux heures par jour, trois heures par jour euh, vous pouvez gagner suffisamment si vous avez une bonne méthode de trading et un capital euh, suffisant euh, pour ne rien faire le restant de votre journée ou profiter du restant de votre journée pour euh, venir à la plage ici à Tenerife, si vous vivez à Tenerife ou prendre souvent des vacances. Et vous euh, voyez ici on est, on est fin février, il fait 24 degrés et euh, je dois dire que c'est plutôt sympa de pouvoir profiter euh, d'un temps comme ça, on a une lumière, euh, Exceptionnel ici à Tenerife, on a le meilleur climat du monde, donc on peut vraiment profiter euh, de la vie ici à Tenerife tout en faisant du trading. Euh, moi j'ai tradé ce matin, donc euh, j'ai fait euh, de très beaux trades ce matin euh, en, en, quelques, euh, en moins d'une heure. Donc euh, vous pouvez très bien gagner certains jours euh, 1, 2, 3 de votre capital en très peu de temps et ensuite euh, consacrer le restant de, vos, de votre journée à votre famille et en profiter vraiment. Donc euh, non seulement vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec le trading, mais ça vous, vous permet aussi de faire une activité qui ne va pas vous prendre la totalité votre, de votre journée. Inutile de passer 8 heures devant les écrans, vous pouvez très bien dans un premier temps faire du trading pour euh, payer vos loisirs ou euh, avoir des revenus complémentaires. Puis vous arriverez à un moment donné à gagner autant avec le trading qu'avec euh, votre activité professionnelle et puis peut-être qu'un jour vous verrez que vous pouvez laisser tomber votre activité principale, consacrer euh, votre temps quelques heures par jour au trading et le restant de, de votre journée à votre famille ou à prendre du plaisir, à profiter de la vie. N'oubliez pas non plus que le trading ça peut se faire n'importe où dans le monde euh, où il y a une connexion Internet alors que probablement que votre métier ou d'autres activités vous ne pouvez pas faire pareil. Vous êtes, êtes peut-être salarié d'une entreprise, vous avez peut-être l'obligation euh, de travailler euh, dans l'entreprise, de vous déplacer, donc euh, perdre du temps en déplacement et aller euh, peut-être passer 8 heures avec des gens qui ne sont peut-être pas toujours sympas, travailler pour un patron euh, qui n'est peut-être pas sympa avec vous qui ne vous paye pas suffisamment selon ce que vous estimez. Et bon, ben, un changement de vie est tout à fait possible à partir du moment où vous commencez à faire du trading, vous aimez faire ça, donc il y a des tas d'activités ainsi qui, qui, qui permettent sur internet de faire euh, de gagner de l'argent, mais le trading est probablement celle qui vous permettra de gagner le plus, le plus rapidement. Alors bien sûr, il ne faut pas essayer tout seul, Donc il euh, y a des tas de gens qui, qui essayent d'apprendre le trading tout seul, moi je vous le déconseille beaucoup parce que la plupart des gens qui font ça n'arrivent pas à des bons résultats avant 10 ans. Donc il euh, y a des formations sur internet, moi j'ai suivi pas mal de formations de cette manière-là. Et euh, ce qui est bon dans les formations, je l'ai mis dans mes formations, vous trouverez donc euh, sous cette vidéo un lien vers mes formations, formation scalping, formation complète, donc vous avez vraiment le choix et à des tarifs euh, vraiment euh, très intéressants. Euh, si vous prenez euh, mes formations, donc, vous pouvez les payer en plusieurs fois. Donc, Je sais qu'actuellement euh, on est en février, 2021, la situation économique n'est pas facile pour tout le monde, donc je veux vous aider. C'est pour ça que vous avez la possibilité de payer mes formations plusieurs fois et vous recevez la totalité de mes formations dès votre premier paiement, donc ça vous permettra rapidement d'arriver à amortir cet investissement qui vous servira toute votre vie probablement et vous permettra de gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez actuellement. Donc profitez ainsi de la plage euh, partout dans le monde si vous aimez ça, vous pouvez aussi aller à la montagne. Des connexions internet de qualité, il y en a à peu près partout actuellement. Et il ne faut pas une très grosse euh, puissance euh, de connexion internet pour arriver à faire du trading. Donc euh, moi je, fais même, euh, je prends souvent mes trades le matin, mes premières trades je les prends sur, euh, sur mon smartphone. Donc euh, c'est tout à fait possible, après bien sûr il vaut mieux euh, connaître bien le trading, savoir trader avant de, de faire ça sur son smartphone mais c'est tout à fait possible, c'est techniquement tout à fait réalisable et si vous choisissez de faire du scalping bien sûr vous aurez beaucoup plus de possibilités de gagner rapidement que si vous choisissez une autre méthode de trading. Le scalping ça permet également de faire du euh, day trading, de faire du swing trading donc ne croyez pas que le scalping se limite à faire euh, des trades courts, non pas du tout, mais ça vous permet de prendre un maximum d'opportunités de ce qui se passe euh, sur les marchés. Vous voyez certainement si vous avez déjà regardé des, des graphiques de bourse que souvent ça va comme ça avant de partir dans un sens ou dans l'autre, donc il faut profiter de ces petits mouvements et ça bien sûr il n'y a qu'en maîtrisant une bonne méthode de scalping que, que vous y arriverez. Donc euh, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous aussi vous voulez un jour pouvoir euh, venir vivre à Tenerife ou venir souvent en vacances ici et profiter donc, en hiver d'un climat comme ça, eh bien je pense que vous devriez songer à faire euh, du trading et à choisir une euh, formation au scalping comme celle que je vous propose. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Euh, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si vous voulez euh, voir euh, comment moi je vis à Tenerife, comment je vis euh, du, du trading à Tenerife et comment vous aussi vous pourrez peut-être un jour euh, vivre de cette manière-là. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.